Fumigène, <rire> vous prenez tout dans la gueule. Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un fumigène, un fumigène marron, comme vous avez vu dans la vidéo, et c'est ce qu'on allume. Voilà, là vous le voyez bien, wow. même violet. Non, violet, violet plutôt. Bon, c'est noté en marron, mais c'est violet, alors je sais pas. Franchement, cool ou pas? Donc voilà, on est sur un beau fumigène. <rire> Vous prenez tout dans la gueule. Il y a un peu de vent, mais euh, ça envoie bien. Et moi, ça fait kiffer. Bon, oh, je galère un peu. Oh, la vache, je me prends tout dans la gueule. Voilà, c'est fini. Voilà, je voulais juste vous faire une vidéo un petit peu speed, histoire que ce soit moins chiant que les autres fois. Oh, la luminosité est dingue. Je suis l'ange, je suis l'élu. L'élu de YouTube. Ouais, c'est pour ça que je gagne pas un péco pour le moment. Mais bon, en tout cas, eh ben, si la vidéo t'a plu, hein, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Tout le monde dit pareil, mais euh, parce que il n'y a que ça, en fait. Donc, euh, bah tu fais un gros like en l'air, et puis euh, au cas où tu dis « Ouais, super, merci d'être pour hein, c'était trop cool comme vidéo. » Au cas où euh, tu as 4-5 autres vidéos du style de fumigène sur ma chaîne. Donc, n'hésite bah, pas à aller les voir. Tu Je acheter les mets là. Et euh, deux autres vidéos. Donc, celle qui est en bas, c'est une, euh, la dernière qui est sortie. Et celle en haut, c'est celle que j'aurais envie de te mettre. Voilà, tu fais pas chier. Et puis, bah, si tu kiffes, et bah, reviens me voir. Ciao. Et euh, active bien la cloche.